Formation afin de pouvoir passer un casse-certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Prise de poste d'une pelle qui est dans la catégorie A. Tu peux y aller. D'utilisation, okay. le carnet de maintenance, okay. le certificat de conformité okay. et le plus important, la BGP. Ça a été fait quand Elle a été effectuée le 14-12-2022. Elle a été valable jusqu'à quand Le 13 juin 2023, sachant que c'est une, une machine de levage. Pourquoi c'est une machine de levage on va voir sur la folante, dès que tu as de tour en cours, Et de l'autre côté. Sympa, ok sympa. très bien. Donc la VGP est Sur la VGP. Donc tu vérifies s'il n'y a pas d'observation. C'est bon, tu peux poser. Je vais prendre le bus par rapport à ça, c'est la conformité. Ok. Là, il montre la plaque CE. Conformité européenne. Numéro de série de l'équipement. Par rapport à la fin, 13.66. Allez, c'est bon, ensuite. je donc un état général de la machine. Les chenilles ont commencer par ici. Pas de déchirure, pas de limaille qui sort. Les chenilles elles ont l'air assez tendues. Si elles sont pas tendues, on fait comment Il faut les regresser. Ok. Soulevant les capons. D'accord. Les vitres en elles-mêmes, bon état. Pas d'éclat. Les flexibles. Pareil, pas de taches d'huile, pas de graisse qui sort. Très bon état. Les vérins, jouent ce je vous inspire également. Pas d'étage, je vous publie le sol. Ville de Les côté d'exploité, la première direction, pareil. Très bon état. Dans ce compartiment, vous pouvez voir le liquide de refroidissement. Bon état. Le liquide est de niveau. Après, tout ce qui est courroie, c'est pas de mon ressort, mais visuellement, c'est très correct. Tu me montres le niveau d'huile hydraulique. niveau d'huile hydraulique, on prend le voit ici. Très bien. Le filtre Gale, à air. Le filtre à air, il est ici. Le réservoir de gasoil. On va de gasoil. C'est du GNR, gazole le non routier. Le rouge. Le réservoir d'huile hydraulique. Le réservoir d'huile hydraulique, c'est ici. OK, le remplissage, on voit une goutte. Très bien, ensuite. La pompe à graisse. La pompe à graisse, oui. Qui est propre à JCB, d'en fournir une systématiquement. Mais pas dans nos C'est bon. Allez, tu continues la vérif en haut, et ensuite on attaque. Point d'ancrage, on doit la mettre sur porte champ La cher, différence d'un point d'ancrage, ok, et un point de levage, je me montre un point de levage, ça fait. Alors, le point de levage est là. Ok. C'est bon. Allez. Celui-ci est pour lever la pelle. Donc l'environnement, on pourra travailler, bien sûr. Personne autour, pas de câble aérien ni quoi que ce soit. La BGP est à jour. Avant de mettre la pelle en marche, je préchauffe. Je mets en marche. Pas particulière. Le réservoir est à D'accord. Je mets en marche. Donc là, on ne va pas être, attendre que le moteur soit chaud, puisqu'elle a, a, a déjà servi. J'enlève le casque pour avoir une meilleure visibilité à l'intérieur de la cabine. Je le remettrai en sortant. Ceinture de sécurité obligatoire dans tous les engins de chantier. Dans tous les engins, quels qu'ils soient remarqués. Donc là, je regarde le fonctionnement des bras. Le fonctionne, c'est une obligation. Test de la lame. C'est bon. Tu te mets en position pour circuler et on va attaquer marche avant, marche arrière, à vide et avec de la terre dans le godet, s'il te plaît. Allez. Donc le, godet, le bas du godet, les dents rentrées et hauteur 40-45 cm.